Ça faisait très très très longtemps que je n'avais pas fait 100 000 vues en 24 heures sur une vidéo. Hein. Ah, je tiens à le dire. Hein. Et vous pouvez pas savoir à quel point je suis ravi que vous ayez kiffé la vidéo que j'ai sortie dimanche dernier sur ma chaîne. C'est un format que j'ai adoré faire. En plus, maintenant, tu vois, j'ai réussi à trouver quelqu'un sur Lyon, Alex, le gars qui est déjà venu filmer la vidéo cuisine avec ma petite sœur. Et il déchire ce type. Il m'a réussi à me sortir ce décor-là. Et puis à m'aider au niveau du montage. On travaille l'un à côté de l'autre comme ça, tu vois. À des moments, on se regarde, on a envie de s'embrasser. Non, on va éviter de partir en couille. Ah puis sérieusement du coup c'est quelqu'un qui me filme, qui fait le montage à côté de moi et je l'aide à faire un petit peu tout ça. Donc ça me permet de vous proposer des contenus un peu plus IRL, un peu plus cool. C'est le feu et sachez que ces contenus là maintenant le rendez-vous ce sera le dimanche. Ce sera le dimanche. J'ai envie que sur ma chaîne il y ait des rendez-vous fixes. Le vendredi best of radio street. Le dimanche contenu un peu plus IRL en tout genre. Et vu que ce format marche bien bah j'hésiterai pas à le refaire. Et puis entre lundi et jeudi et eh bah ben, ce sera des vidéos un peu plus gameplay bah, comme par exemple aujourd'hui. Ils ont sorti du coup ce matin assez tôt à 8h. Ça change des 19. Le remake de Hard Hat sur Modern Warfare au 30 gigas pour ramener de nouvelles maps Plus mettre des armes dans le goulag Et toujours pas la duo La duo elle va jamais arriver hein. La duo vous savez c'est comme le pack e sport sur Ghost hein, Ou le Loch Ness C'est quelque chose genre On va en entendre parler de génération en génération Tu savais qu'avant il y avait de la duo C'est comme Mew à Carmin sur Mer Derrière le putain de truc, là Il n'existe pas Donc voilà Donc J'espère qu'un jour ils se sortiront les doigts du cul Et qu'ils écouteront euh, pour nous sortir la duo Mais en attendant il y a Hard Hat J'ai envie de découvrir C'était pas ma map préférée sur Modern Warfare 3, je suis obligé de l'avouer Bref, j'ai lancé une game, vous, vous voyez, c'est en train de charger là Non, non je te jure, regarde, c'est en train de charger Donc c'est parti Et on est parti sur Hard Hat, mes amis On est parti sur Hard Hat Le remake, le retour de la map des Modern Warfare 3 Ça fait plaisir Bon, c'était loin d'être ma map préférée de Modern Warfare 3, hein. je tiens à le dire On va dire que Modern Warfare 3 avec des maps un petit peu plus qualitatives Que fucking Hard Hat Qui était sympa, mais pas... Dingasse non plus, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin surtout avec la communauté Modern Warfare, on va dire que Hardhat c'est une map qui va peut-être nous faire un petit peu hurler. Pour la simple et bonne raison que c'est une map qui, parce qu'il y a dessus, tu vois. Aaaah J'ai pris des balles de jeu, je ne sais pas où, secours Ah, les deux C'est la merde, c'est la merde, c'est la merde, c'est merci, ça m'a mère, sa merde, c'est la merde, c'est la merde je suis dans un coin, je suis dans un coin, je campe, je campe, je campe, je campe. Non c'est bon, je campe pas. Ouf, ce que tu viens de prendre toi On fait demi-tour, on se casse On se recharge, on se recharge, on se remet bien, on se remet bien Ouais, c'était pas ma map préférée, c'était une map Sympa Mais c'est tout, tu vois, c'était pas la dinguerie Je suis pas là, wow, à trop Le feu, tu vois, mais ça fait plaisir La gestion des contenus sur à faire, surtout quand je vais en privé Tu vois, que je regarde le nombre de maps qu'ils ont ajouté le tout gratuitement Et quelques mois Après la sortie du jeu, bon c'était pas parfait à sa sortie Mais ça a quand même été globalement bien amélioré donc kudos to Activision même s'ils sont foutus de notre gueule et je pense notamment bah je viens un peu de l'architecture pour le mode dur hop hop allez on va les agresser un petit coup hop on va aller en haut donner les médailles c'est le mode dépôt hein, c'est de l'élimination confirmée où tu vas poser les médailles et là comment je suis trop intelligent tu vu comment je suis trop intelligent j'ai tout posé pour mon équipe cousin hop. Petit drone, allez, on se le met, on se met le petit drone, même si je sais qu'il y a fantôme au-dessus. Hop, encore, on est bien, on dépose la médaille, ah, il y a un gars qui m'a vu là-bas, il y a un gars qui m'a vu là-bas. Il y a un gars qui m'a vu, je vais essayer de le brain, regardez, il est là, à peu près... Non, il est... Il est surtout au-dessus, on t'a entendu, cousin. Ah, dommage, t'as vu, la situation était... Ça, il était là, j'étais là, c'était un petit peu tendu, donc oui vous avez surtout devant vous là un mec qui est content de pouvoir jouer agressif sur Modern Warfare là comme ça, là je game là, tu vois tu te dis bien que c'est pas ma première game là sur Hard en fait Hard Hat le truc c'est que tu mets Hard Hat X Communauté Modern Warfare tu te doutes que ça arrive de partir en couille parce que la Communauté Modern Warfare ou la communauté Call of Duty dans son ensemble là on va pas se cacher, aime être un petit peu dégueulasse et donc du coup Hard c'est une map qui correspond parfait à ça qui correspond parfaitement à euh, cette volonté d'être dégueulasse parce que tu peux bien camper, il y, a, il y a beaucoup de coins, beaucoup de... de... Beaucoup de head glitch, beaucoup d'endroits De choses qui permettent d'assouvir ce style là Donc tu vas péter un boulot Et c'est pas mon premier essai de vidéo là hein hey, Depuis tout à l'heure j'essaye Et Il y a des moments je suis tombé sur des équipes mon frère Elles font péter un boulot Ils importent Warzone sur le multi mon frère Ils sont là avec leur classe gros RPG Alors je dis pas, la gros elle est bien L'RPG aussi, je peux comprendre Moi aussi j'ai joué avec, hein on va pas tu Je J'ai pas à reprocher euh, aux autres euh, un truc que moi même j'ai fait Mais au bout d'un moment frère les mecs ils abusent Ils jouent d'une façon, t'es là les gars Arrêtez d'être freeze up comme ça, ils sont en, en, ils sont en grève du rush en fait, c'est ça, ils sont en grève du rush. Grève de joystick gauche, tu vois, c'est des grévistes gros. Ils ont confiné leur joystick gauche donc ils peuvent pas courir en fait, c'est pas de leur faute les types, tu vois. Mais bon, voilà, à part ça, ça me fait plaisir. Mais vous avez surtout un mec devant vous qui est frustré de pas pouvoir courir normalement, ou marcher normalement. Ça fait 24 heures, je marche en canard, mon frère, c'est un enfer. En fait, pour la simple et bonne raison que moi, j'ai un pote à moi, et ce sera d'ailleurs une de mes prochaines vidéos, qui est coach sportif privé sur Lyon. Et donc il a accès à une salle, tu vois, et donc moi je peux y aller, j'ai déjà repris des séances de sport avant que l'ouverture des salles officielles. Bon je sais, je suis un privilégié hein. vivez la vie de Zach Nali, vivez la vie de Youtubeur, c'est euh, fantastique hein. je vous souhaite de faire des vidéos, <rire> bref. Et donc du coup, euh, ça faisait deux mois que j'avais rien fait mec, j'ai fait une séance haut du corps classique, une séance jambe, le tout en faisant le ramadan. Ouh, mon gars c'est... Ah crois-moi que là gros je marche en canard, j'ai l'air mal hein. Lui j'aime bien lui Lui j'aime bien ce petit lui J'aime ce petit comment il a rush je... <rire> Lui je l'aime pas, mais j'aimais bien son pote J'aimais bien son pote Un... Oh. Deux monsieur Il y en a un troisième là-bas. Si cette grenade touche c'est magnifique elle a pas touché, tant pis. Bon on va, on va ramener des petites queues là, d'accord. En fait je sais que ça va arriver en face de moi, donc je vais faire demi-tour. On, va on, va on va aller jouer le jeu, on va aller jouer l'objectif, tu vois, le beau jeu, tout ça, tout ça. En fait je sais que ça va arriver en face de moi, donc je vais faire demi-tour. Faire... Oula. Et c'est passé, et dramatique. En fait, t'as des gros puces de sang, mais c'est dommage que ce soit pas des scores stricts, tu vois. <tousse> Wouhou Petit doom Ouf Faille crever, monsieur, Je failli crever on va se mettre un, un petit drone, on est bien, on est sur une petite série, elle me fait plaisir là cette petite map là. Cette petite game là me fait me fait bender. On va essayer d'aller voir c'est quoi les bails par ici. Oh là là, il y a un aide glitch. Oh là là, ils sont oh, deux au avec glitch. Deux avec glitch, c'est dégueulasse. En fait le truc, c'est quand ils sont avec glitch, t'as pas le choix. C'est soit t'avances comme ça. Oh là là mon dieu. Oh, encore derrière. Merde Quand ils sont avec glitch comme ça, c'est imbattable mon frère. En fait, t'es obligé d'aller faire un grand tour, tu vois, de faire comme une sorte de trottine. Tu de trottiner tout ça, c'est absolument horrible Oh non, j'allais te tuer Non, j'allais pas le tuer <rire> On va pas mentir, j'allais pas le tuer Regarde la killcam finale, oh là là, il a réussi à s'enfuir. 24-5, petit gameplay euh, sympathique, ma foi, non Je suis avec Lapin Rose, Lapin Rose, j'aime bien ça. C'est un pseudo de coquin, ça. Ça, c'est les mecs, c'est les petits coquins, ça. Ça, c'est les amateurs de pied, ça. J'aime beaucoup ça. <rire> oh, nous sommes officiellement le mardi, mardi 18, 19 ou 20 mai, 19, 19, parce que demain, j'ai une vidéo d'appartement parce que je déménage bientôt ça me fait plaisir je déménage avec ma meuf j'ai jamais déménagé avec une femme jusque là dans ma vie et sachez que, que j'appréhende j'ai peur je sais pas comment ça va se passer les gars en plus là c'est le déconfinement et tout ça me fait plaisir moi bon j'ai pu revoir une ou deux fois mes potes j'ai pu tu vois sortir un petit peu tout en respectant bien sûr le masque les gestes etc et ça fait quand même bien, du bien au moral oula oula, oula c'était chaud c'était chaud il y a beaucoup il y a beaucoup de trucs y a beaucoup de... Regardez, hein. J'ai pas posé, j'ai pas posé, j'ai pas posé la récompense. Petit drone. Ça arrive en face. Eh oui monsieur Eh oui monsieur Les fins gourmets de ce pays monsieur Moi j'aime le caviar Moi je mange des sandwichs avec du steak et du saumon Tiens parce que j'ai un pote à moi, il a fait un sandwich steak saumon après il se plaignait d'avoir mal au ventre. Et bon je vais pas trop parler de bouffe parce que moi hier j'ai fait une exception. Moi enfin, j'ai pas fait une exception, j'ai fait une radia. J'ai fait une radia, je suis parti... Oh là là là là, je suis chaud, je suis chaud aujourd'hui, je suis chaud. On pas se le cacher, je suis chaud. Tu sens que le rebeu est ténébreux. Le rebeu est ténébreux, mon gars. Hier, ma sœur, euh, au photo, donc, euh, bon, vous savez ce que c'est le photo, hein, je vous l'ai présenté, j'ai fait une vidéo dessus quand même. Ma sœur, elle a fait des éclairs au chocolat, elle a fait un tiramisu fait maison à la pomme avec du café et tout ça, machin. Elle a fait des crêpes arabes, ça s'appelle des barres. je vous jure que j'ai mangé peut-être 200, 200 grammes de sucre. 200 grammes de sucre, crois-moi que là, aujourd'hui... Aujourd'hui je me sens, je me sens bouffi On peut dire bouffi, le, le mot bouffi tu vois Je me sens bouffi, I feel bouffi I feel bouffiac tu vois carrément Oh j'ai eu peur, Je savais pas qu'il savait que j'arrivais Oh on est bientôt au drone amélioré Bientôt, bientôt drone amélioré, bientôt Bientôt, bientôt, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud On va camper un petit peu Si j'ai le drone amélioré ça a Je suis en train de faire une sale game là. I feel bouffi, I feel bouffiac Ils sont où les ahuris là Oh j'ai failli choke. choc J'ai failli choke, choc monsieur Zach ne choque pas Zach ne doit pas de choque, c'est pas pareil. Je n'aurai jamais mon drone, je n'aurai jamais mon drone. Et j'ai 7 médailles sur moi, je les pose pas. Et voilà, drone amélioré monsieur Et drone amélioré monsieur Regardez. Regardez comment on est bien Regardez comment on est bien On est bien ici ou pas On est en train de faire une sale game les gars, je suis en train de faire une sale sale game pour vous présenter Hard Hut. Hard Hut. Il est où oh, Il a disparu, c'est ça le drone amélioré, mais c'est nul mais c'est nul le drone amélioré, sa mère, je m'attendais à voir C'est le premier que je débloque de ma vie. Oui, je sais, 8 mois après la sortie du jeu, c'est le premier drone amélioré. C'est pas top, mais c'est le premier que j'ai. Je pensais que c'était un Blackbird, 12 kills pour ça, frère, c'est trop trop nul. Je pensais avoir la, la, la direction des mecs en direct, tu vois. Je, je suis déçu. Let's go Bon, je crois que vous pouvez quand même remarquer que... Ah merde J'ai enfin réussi à euh, régler mes paramètres. Donc vous avez enfin un gameplay sur PC qui est de bonne qualité. Enfin, ça fait plaisir, hein, avec un i7 9700 et une 2080, il était peut-être temps de vous proposer autre chose que du gameplay flou du Blade. Vraiment, la dernière vidéo que j'ai proposée sur le mode à refaire, elle est bien. Et, euh, la qualité du gameplay, honteuse. Hein. Ah, honteuse. Hein. Ah, j'ai gros le dazzle. Hein. 2007 style. Hein. Chaud. À la recherche des ennemis. Allez, c'est parti. Nous avons silence de mort. Silence de mort, super. Ouais. Je devrais aller poser des médailles, je le sais. Mais, malheureusement, je suis animé par le kill Vas-y, attends, c'est quoi, on va les poser. Oh Oh <rire> j'ai eu trop peur, sa mère. Mon dieu. Il y a un joueur américain qui avait montré qu'à longue distance, tu mettais moins de balles pour tuer avec la MP5 qu'avec la m 4 c'est à ce moment-là que j'ai compris, tu vois. C'est à ce moment-là que mes sens se sont éveillés et que la vérité m'est apparue devant les yeux, tu vois. La MP5, laisse tomber, gros. N'importe quoi, gros Je perds pas mes duels Aujourd'hui, vous avez droit à un sac d'exception, gros C'est magnifique Yéhé Yéhé 65 vents, on les a déchirés. Hein. Regardez-moi ça, ça, ça, c'est du duel, ça. Ça, c'est la skef, ça Ça, c'est la skef, monsieur 26-4, voilà. Bon, on est à peu près sur des scores qui sont équivalents, les amis. Bon, et voilà, les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Pour ma part, on se retrouve à peu normalement après-demain. Et je vous dis à la prochaine, les frères. Bisous